Bonjour à tous, nous sommes le 5 novembre, c'est toujours le chaos aux États-Unis. On ne sait pas euh, qui est réellement le grand vainqueur de cette élection. Euh, plus à... On s'attend plus à voir euh, Biden euh, comme euh, nouveau futur président. Cependant, il ce euh, euh, c'est pas encore sûr, mais presque, dans le fond, il euh, ne faut pas jouer avec les mots. Et, et même euh, Donald Trump qui a dit, euh, qui s'est autoproclamé président des États-Unis, mais... Et la démocratie doit parler Donc, si Biden a gagné, Biden a gagné ce que ça représente, c'est beaucoup beaucoup d'argent à venir cependant Biden n'a pas le feu vert sur tout parce que euh, c'est sûr que les, euh, les, les républicains sont encore très très présents euh, ben, au Sénat, probablement qu'ils vont être vainqueurs du Sénat, c'est pas sûr, mais en tout cas on va voir mais non, non, non, c'est pas comme euh, tout est beau et puis euh, 3500 milliards vont être lancés comme ça euh, sur les marchés, c'est sûr qu'il y a de L'argent venir, Powell n'a parlé. Euh, ce que je voudrais vous dire euh, d'entrée de jeu, euh, vous parler un peu de mon site. J'ai rajouté euh, les données économiques. Euh, on va regarder ça euh, rapidement, on va revenir ensuite. Là. Euh, ça, ça se trouve à être ici. Euh, regardez, je tout simplement, j'ai mis le petit onglet ici, euh, données économiques. Vous cliquez là-dessus. Et vous allez avoir un paquet de, de touches. Euh, J'ai arrangé ça comme ça parce que ça va très bien sur euh, euh, le téléphone mobile. Donc, euh, vous voulez avoir le PIB. PIB euh, des États-Unis, vous cliquez là-dessus, sur votre téléphone mobile, vous pouvez bouger le graphique, et j'ai la description aussi que je suis allé chercher euh, sur le site de la, de la FED, euh, donc euh, si vous voulez euh, non seulement suivre les données économiques, mais vous instruire, bien, vous avez ça, mais je n'ai pas tout mis encore, écoutez, c'est quand même beaucoup de travail, là. <rire> que, euh, avec le temps, je vais en remettre, et euh, tout simplement, vous pouvez avec votre euh, téléphone mobile, lorsque je vous dis quelque chose, je ne pour vous lancer n'importe quoi en l'air, donc euh, c'est des données qui parviennent euh, du site euh, de la Fed, donc euh, je n'envoie pas rien en l'air, euh, de toute façon de toute façon en ce moment ça se trouve être les données euh, économiques euh, euh, américaines et peut-être euh, avec le temps j'en mettrai d'autres, mettons du Canada, peut-être de la France, euh, euh, je verrai, c'est le temps, c'est beaucoup de travail quand même, donc... Euh, euh, bon, on va revenir à, à ce que je voulais vous dire au niveau de l'élection. Euh, dans le fond, c'est vraiment le chaos qui va régner, qui commence déjà à régner. Je pense qu'hier, on a eu pas mal d'émeutes euh, euh, à New York. Euh, bon, on n'a pas vu ça dans, dans les médias, là. Je suis allé fouiller un peu plus. Euh, oui, ça a brossé encore, donc euh, c'est loin d'être terminé. On va avoir des, des, euh, de la contestation, probablement contestation de l'élection à la Cour suprême. On dit qu'on a eu des, de la tricherie. Bon, en tout cas, de toute façon... Euh, c'était ceux que, d'un côté ou de l'autre, c'était le scénario qui euh, devait se produire. Mais moi, ce que je voudrais focusser, c'est, comme je vous dis, c'est toujours ça, c'est l'économie. Et euh, oui, euh, probablement que Biden va, va devenir le nouveau président des États-Unis, mais pas euh, avec une, euh, une grande avance. Donc, euh, tout simplement, euh, ce qui va arriver, euh, c'est encore le chaos. Et les marchés aiment le chaos. Et comme vous avez vu hier, euh, les bourses ont littéralement explosé pour reprendre une tendance à la hausse et c'est ce que JP Morgan avait dit dans une de mes vidéos où j'en ai parlé. Donc les marchés vont poursuivre une montée dans l'incertitude et Jérôme Powell, je pense qu'ils se réunissent aujourd'hui, la Fed... Euh, est prête à injecter euh, la gâchette euh, sur le pistolet et est prête à injecter de, de, de la nouvelle argent dans le système euh, le, le, il faudrait que ça s'entende quand même, mais euh, non, non, non il va y avoir de l'argent qui va être injecté dans le système et de toute manière qu'on soit avec euh, le, pr le président euh, démocrate ou euh, républicain on s'en va avec la théorie euh, monétaire moderne, qui est le MMT qu'on appelle, donc euh, l'argent va arriver dans le système, ce qui est euh, quand même euh, euh, cas, qui donne un peu euh, de, à réfléchir aujourd'hui c'est le prix de l'or qui lui aussi une journée la, en arrière explose euh, je ne sais pas si on est proche de notre le fameux triangle là, rompre ça puis euh, continuer une course euh, vers des sommets mais en tout cas on va rega regarder ça ensemble et euh, comme je vous avais dit c'est ce que je vais faire dans le futur je place euh, tous les articles en tout cas je vais essayer là, de euh, de tout ce que je vous parle au niveau de, de du contenu les articles tout ça je, je les mets sur mes deux sites soit sur euh, bourse technique ou gold bull market comme comme ça ce que je vous dis dans le fond vous pouvez aller vérifier euh, sur mes sites euh, ça va être l'article in, intégral est là donc euh, c'est ce que je vais faire euh, à l'avenir c'est plus facile euh, pour moi moi c'est de mettre du contenu sur euh, mes sites je le faire régulièrement quand même mais euh, en vous parlant comme ça et en allant chercher directement le contenu qui est, puis je, je nomme toujours ma source euh, euh, à la fin donc euh, pour vous c'est pas difficile de vous retrouver euh, avec euh, le, ce que je vous parle là, au niveau des contenus donc on va y aller on va commencer avec euh, les nouvelles qui sont plus euh, économiques on va commencer avec euh, cette nouvelle-là, euh, qui nous parle, euh, qui provient, je pense, c'est de Market Watch, je suis pas sûr. Euh, je mets toujours ma source ici, mais non, c'est euh, un euh, article d'Ambrose, Evan euh, Preacher. Euh, donc, euh, ça se trouve à être euh, vers... Euh, ok, ça je pensais que j'étais déconnecté, excusez-moi. On va retourner. Ok, parfait. Bon, euh, on retourne à ça vers des semaines de blocage politique aux États-Unis. Comme on voit, euh, je pense que Biden est rendu à 265, euh, Trump 115, donc euh, Biden a des très très forte de chance euh, c'est pas encore euh, terminé mais euh, de devenir le prochain président des États-Unis, mais en, en, en grande faiblesse quand même, là. puis il faut dire que Trump a vraiment euh, encore un appui très très fort euh, euh, au niveau euh, des États-Unis, au niveau du Sénat, donc euh, euh, non, c'est pas euh, l'article les, les, les, la, nous parle que les prochaines semaines vont être très très chaotiques, ça va continuer et c'est la raison pour laquelle les, les bourses euh, se trouve à, à, à encore OK excusez, à encore exploser aujourd'hui euh, les bourses et comme là aujourd'hui c'est l'or aussi qui euh, euh, bon, qui explose euh, 30 et c'est ça, on va aller voir ça tout à l'heure, cette cassure-là, mais là. Euh, on va revenir vers euh, les articles. Euh, Trump, euh, Donald Trump a refusé de se plier au rituel de consécration au nouveau président, du nouveau président à la concession. Le mécanisme américain de la transmission de pouvoir est démoli aux États-Unis. Je vous dis, euh, c'est des élections qui qui sont nés, à nés dans le fond, euh, le résultat est vraiment né à nés. et il va y avoir de la contestation, tout ça, mais euh, il va venir un temps que Trump, s'il a perdu le, la présidence, il va falloir qu'il l'admette, euh, mais ça va être difficile à passer, là. vu que c'est divisé comme ça, ça va être difficile à passer euh, 3500 milliards de dollars euh, au niveau euh, des États-Unis, euh, euh, non ça va être vraiment, vraiment difficile, euh, parce que dans le fond, euh, les républicains sont encore là et avec leur plainte était plus rationnelle, mais dans le fond, on va voir. Euh, « Le syndrome de la montée en puissance bleue est devenu une constante des élections américaines. C'est d'autant plus visible cette année alors que 100 millions d'Américains ont voté par courrier, parfois bien avant l'élection. » et euh, on sait très très bien que lorsque le vote a commencé ensuite euh, le scandale de Hunter Biden est sorti mais euh, je sais pas si <rire> il y a des personnes qui avaient dit qu'ils regrettaient leur vote mais de toute façon, regardez, c'est la démocratie. Et quand on gagne, on gagne. Même si euh, les démocrates ont contesté pendant 40 ans temps, euh, que le président américain Donald Trump avait été élu euh, de manière démocratique en disant que les Russes étaient là-dedans, rien n'a été prouvé. Au contraire, ça a été démoli. Euh, quand même, euh, lorsqu'un président, moi je crois à la démocratie, lorsqu'il euh, y a un gagnant, il y a un gagnant, c'est tout. On, on, se, on se soumet à ça, parce que dans le fond, le peuple a parlé. Euh, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de contestations, c'est ça. Euh, le, con, la constitution américaine ne garantit pas la transition pacifique du pouvoir, le processus de ça c'est intéressant parce que dans le fond c'est au niveau de ce qui arrive euh, si le président Trump, parce qu'il est encore président aujourd'hui, euh, conteste tout ça, le processus de succession, de succession aux États-Unis repose sur euh, les principes de Sinsanatus notre constitution ne garantit pas la, trans, la transition pacifique du pouvoir elle la prise Présuppose. Elle présuppose que tout va bien se faire, affirme le professeur de droit Lawrence Dodler selon lui. Le 12e amendement et l'Électoral Count Act de 1887 sont une aubaine pour le, un président abusif. Les États ne sont pas obligés de suivre la volonté populaire lorsqu'ils votent pour le collège électoral, même si dans la pratique, ils le font. Donc, les États pourraient comme... Euh, euh, même si... Euh, euh, pourraient, ils, ils devraient, mettons, parce que c'est les grands, les grands électeurs là, qui se trouvent à, à voter pour le président, euh, dans la pratique, les c'est ça qui est dit ici, c'est qu'on on se fie que dans le fond, les grands électeurs... Euh, qui ont été élus, que ce soit démocrates, républicains, votent pour le président en place, mais ce n'est pas, pas une absolue nécessité que ça se produise comme ça, de, en tout cas. C'est ça, c'est très très contesté cette année, donc on va voir, euh, il va y avoir de la contestation, mais euh, ce que ça pourrait se conclure vraiment, c'est euh, la division des États-Unis. Euh, je ne sais pas si c'est dans cet article-là. Ben, on parle que c'est vraiment... Euh, les sondages disaient que Biden remporterait facilement 50-40. Ça n'a pas été le cas, donc c'est un désaveu un peu des sondeurs. Euh, c'est ça. Euh, je ne pense pas que c'est dans cet article-là. Mais ben, en tout cas, peu importe euh, ce que l'article la, la, disait, euh, c'est que le, la victoire... Euh, euh, de, de, de Biden, dans le fond, et pas quelque chose qui, euh, euh, qui va aider l'Union, parce que dans le fond, beaucoup, beaucoup d'États pourraient se séparer des États-Unis, on pourrait a, avoir plusieurs pays euh, qui font partie des États-Unis, je sais pas de quelle forme ça pourrait se prendre, mais vraiment, ça pourrait arriver, euh, des, des, des républicains qui ont, qui ont pas donné leurs accords aux démocrates, et euh, ils y avoir une sécession, on va voir, euh, ça, c'est ça, c'est la réserve fédérale se concentrera sur l'économie à alors, l'heure alors de la prochaine réunion et non sur la politique. Donc, euh, euh, c'est ça, c'est un petit article que j'ai pris, euh, euh, le financi euh, Financial Times. il n'y a qu'un petit résumé ici, là, euh, que les responsables de la Fed se réuniront immédiatement après les élections américaines, je ne sais pas trop si ce n'est pas aujourd'hui, ceci leur donnera une chance de répondre rapidement à toute agitation du marché, le résultat du vote et les débats de l'impact des nouvelles flambées de coronavirus sur la reprise. Donc, euh, la Fed se réunit, avec promesse de beaucoup, beaucoup d'argent, c'est sûr. Le montant est pas déterminé, les élections euh, sont arrivées, et tout le monde attend ces fameux chèques de relance-là, et euh, cette manne pour euh, renourrir les marchés, et les marchés l'attendent aussi. Là. Donc, euh, ça, ça se trouve être euh, sur le site Bourse Technique. Euh, au niveau de l'or, j'ai deux petits articles... Euh, L'or rebondit sur, euh, sur le recul du dollar alors que les marchés évaluent la perspective d'une victoire de Biden. Comme je vous ai dit, euh, ça vient de Router. L'or euh, rebondit à un sommet de deux semaines euh, jeudi, euh, alors que le dollar glisse. On va aller voir ça dans, dans deux minutes. Euh, donc, euh, ça se trouve être euh, un article qui parle de ça et qui explique euh, pourquoi... Euh, on voit ça aujourd'hui. Donc, c'est l'instabilité. Biden a des très, très bonnes chances de devenir le nouveau président des États-Unis. Mais un président faible... Donc, euh, ça c'est un autre article que j'ai placé, euh, pourquoi l'or sera vainqueur, euh, la, le vainqueur ultime de l'élection présidentielle américaine, je vous en avais déjà parlé, la réduction des taux d'intérêt dans le monde, le risque géopolitique mondial élevé, les tensions commerciales internationales incitent les investisseurs à chercher et à couvrir leur portefeuille. En cas de volatilité, les prix sur le marché boursier et l'or sont euh, l'un des actifs utilisés par les investisseurs pour réduire le risque de manière euh, appropriée. Donc, euh, l'or va être le vainqueur pour l'élection américaine. Euh, euh, cette situation-là ne va pas changer de sitôt parce que dans le fond, les taux d'intérêt, on va les garder bas, c'est officiel, euh, et on va aller avec une politique continue, avec euh, une politique monétaire souple, et aussi euh, le Crédit suisse euh, dit que 200, 2300 pour euh, 2021 est possible. Il y en a d'autres qui disent plus, mais dans le fond, euh, on voit très très bien euh, que l'or pourrait euh, vraiment exploser d'ici à la fin de l'année, et euh, 2021, on prévoit, vous, vous irez sur mon site Global Market, j'ai placé quelques articles, il y en a un article qui parle justement que 2021 va être l'année de l'or, et ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est surtout ici, ce, euh, cette cassure-là qui vient d'arriver, c'est sur un, un graphique hebdomadaire, sur un graphique euh, quotidien que j'utilise très peu, euh, mais c'est... J'ai tracé quand même mes lignes là-dessus pour vous le montrer. On voit très, très bien qu'on a une cassure ici. Si cette cassure se poursuit, on pourrait très, très bien sortir et s'en aller vers de nouveaux sommets. Au niveau de l'or, c'est la même chose ici. On le voit très, très bien. Euh, ben, Peut-être euh, que je le place plus comme ça. En tout cas, l'oscillateur s'en va vers la hausse. Là, on parle d'un graphique quotidien, mais on va retourner hebdomadaire, parce que hebdomadaire, on ne se trompe pas. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Euh, je voulais tout simplement vous montrer ça, parce que euh, au niveau euh, quotidien, que j'utilise très peu, mais au niveau hebdomadaire, euh, ça se trouve être l'oscillateur ici, qui est très, très intéressant. Et euh, surtout, euh, ben, le... euh, ça c'est au niveau, excusez c'est l'argent, il me semblait que ce n'était pas l'or. On va aller au niveau de l'or, euh, comme ça. Et euh, je vais déplacer mon... Euh ça comme ça. Dans le fond. Regardez ce qui est intéressant, ça se trouve à être, euh, peut-être enlevé une coupe de ligne là, euh, je ne sais pas. <rire> bon. Ce qui est intéressant si on regarde ici euh, la, le RSI, c'est qu'on se trouve à avoir une cassure ici. Là. Et dans l'oscillateur que je me sers, stock euh, RSI, on se trouve à être proche d'un revirement. Regardez ici, lorsqu'il arrive un revirement, et il faut qu'on dépasse ici cette ligne de 20. Là. On est en survente sur euh, le, un graphique hebdomadaire. Donc, après la survente, c'est ça s'en va vers la hausse et ça ressemble à ça. Donc, euh, c'est sûr sûr, sûr que si on défonce d'une manière, dans les prochains jours, là, si on continue cette montée, là, on va retourner aller fracasser les anciens sommets et on pourrait dépasser et s'en aller vers la hausse euh, au niveau de l'argent. C'est la même chose. Et euh, pour terminer, on va aller voir le... Ben, Peut-être pour, pour terminer, on ira voir euh, un peu les... Oh, ben, on va rester tout de suite, euh, je vais aller, aller vous montrer... Euh, euh, des principaux titres, là. GDX, GDX aussi on voit la cassure, on la voit en tout cas, euh, on va attendre la journée, la fin de la journée ce qui va arriver, mais ça regarde bien au niveau euh, de de, de l'indice de Philadelphie, Gold Silver, les minières, on voit la cassure aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir rapidement euh, Bon, ben, on en a parlé souvent, First Majestic, euh, on voit la cassure on la voyait presque, euh, c'est ça, puis euh, l'oscillateur ici a reviré, donc euh, on retourne probablement dans une tendance haussière de l'or, c'est pas encore confirmé, tout dépend de la, dépendant de la journée et de la semaine, parce que dans le fond, ça se trouve être un graphique hebdomadaire, mais ça ressemble vraiment, vraiment à ça, et euh, on va terminer en, en regardant rapidement les indices, ben, les indices... Comme je vous dis, je vous avais dit, c'est l'euphorie et on pourrait. Euh, ça ici, j'avais tracé ces lignes-là, mais on ne semble pas vouloir s'en aller vers la, la baisse et s'en aller vers la hausse. Et si on casse ça, ça veut dire qu'on continue. Euh, pour un bon bout, euh, vers la hausse, vers l'euphorie. Euh, euh, les marchés euh, sont heureux de cette instabilité parce que la Fed va réinjecter beaucoup de capitaux euh, dans le marché et on finit par le dollar américain. Euh, comme je vous avais dit ici, j'avais tracé ma ligne, euh, vous me suivez depuis longtemps, euh, donc euh, la ligne nous montre qu'on avait cassé ici ce, cette tendance-là, et là, on a eu des tentatives de remonter, euh, c'est pas arrivé, et là, l'oscillateur est ici, lui aussi semble s'en aller, euh, peut-être en fait son, son sommet ici, là. et puis là on s'en va vers la baisse, et ça pourrait nous précipiter le dollar américain 88 comme je vous avais expliqué donc euh, non on se revoit bientôt euh, on va suivre l'or de très très près parce qu'on pourrait assister euh, à une explosion enfin qui pourrait propulser le prix de l'or au dessus de 2000, 2000 euh, le, le, le, le, le fameux 1921 qu'on retape re ça à la hausse et qu'on continue euh, ben on l'a tapé là dans le fond là, Regardez, on, on a retapé notre euh, ancien sommet ici donc, euh, qu'on puisse continuer et euh, euh, avoir une belle montée de l'or euh, qui poursuivrait cette tendance haussière. On suit ça, on, on vous revient très très bientôt.